Les gars, comment vous allez? J'espère que tout le monde se porte bien. Ok, avant de commencer, je voudrais vous demander de ne pas prêter attention à la qualité de ma voix parce que ces derniers moments, je suis légèrement enrhumé. Donc, oh, cette plateforme que je voulais vous présenter, euh, je me suis inscrit sur cette plateforme. Ça fait déjà plus de deux trois mois, comme ça, quelque chose comme ça, oui. Deux mois, oui, deux mois à peu près. Et du coup, trois semaines après, Trois semaines oui trois semaines après la plateforme a scamé. cette plateforme a scamé. Euh, j'ai essayé j'ai tout fait je n'arrive plus à me connecter donc ça écrit seulement erreur 404 erreur 504 erreur 404 erreur 504 partout j'ai essayé essayé pas fatigué maintenant en ce moment où je vous parle la plateforme est revenue donc ils avaient bloqué la plateforme parce qu'ils étaient en maintenance Et quand j'ai ouvert ça aujourd'hui j'ai vu qu'ils ont ils ont vraiment changé beaucoup de choses sur la plateforme mais ce qui est génial est que le minage que je faisais le minage ils ont conservé le niveau de mon minage donc ils n'ont rien touché à ça quand je me suis reconnecté avec les mêmes comptes oh, d'habitude lorsque ces ce gens de plateforme se scam quand ils reviennent ils reviennent sous un, un nouveau nom ou soit quand ils reviennent avec le même nom vous êtes obligé de recréer votre compte j'ai connu beaucoup de plateformes de minage de tronc de, sur lesquelles j'ai investi euh, et je n'ai pas eu qu'une cause et quand ils reviennent vous êtes obligé de recréer le compte et réinvestir encore donc les anciens investissements que vous avez eu à faire tout ça c'est parti en fumée vous voyez mais cette plateforme ce n'est pas le cas d'accord d'accord je vais vous montrer euh, euh, la différence euh, je vous le montre très rapidement pour que vous puissiez voir voilà euh, le voilà ici l'application le voilà euh, j'ai déjà un compte je vais juste cliquer ici ici là pour me pour me connecter donc euh, il me suffit de cliquer sur login Là, ici il me suffit juste de cliquer de tapoter sur mot de passe et je renseigne automatiquement mes données de connexion et je clique sur signe 1 vraiment et eh, excusez vraiment vraiment vraiment la qualité de ma voix je suis heureusement enrhumé donc euh, eh, je ne voulais pas vous priver de, de cette opportunité c'est pour cela que je suis obligé de faire cette vidéo donc ils vont vous demander de sélectionner euh, des images à dire de crap pour éviter à ce que les robots ne puissent pas euh, venir miner sur la plateforme donc là on me demande de sélectionner les images où contenait les camions donc je vais sélectionner les camions et je clique sur nest, nest ici ou suivant Je sélectionne encore. Histoire de confirmer. Et si je vois. Allez. Je clique maintenant sur check. Vérifier. Et voilà. On attend la connexion. Voilà. Comme vous le voyez. Voilà. Encore. Voilà. Quand vous venez sur la plateforme. Vous pouvez cliquer sur la pioche là. Pour commencer par miner ici vous faites le dépôt ici vous avez votre lien d'affiliation ici je vais vous montrer comment vous inscrire le lien vous allez trouver le lien dans mon canal Telegram et sous la description aussi pour ceux qui veulent vous pouvez intégrer mon canal Telegram. et là bas nous allons pouvoir échanger sur des différents sujets lorsque vous avez peut-être des difficultés soit vous me laissez euh, vos problèmes dans les commentaires de la vidéo. Alors, euh, vous allez constater que j'ai cloné, d'accord, j'ai cloné euh, Google Chrome juste pour vous montrer comment s'inscrire sur la plateforme. Donc, euh, ne faites jamais des euh, de, de, de, de, de erreurs à, à, à créer deux comptes sur la même plateforme. D'accord, je vous ai toujours dit ça, ne faites jamais ces erreurs-là. Même si vous pouvez cloner, ne créez jamais deux comptes sur la même plateforme. Même si vous utilisez le VPN. Parce qu'il y a certains sites, certains sites qui détectent et ces VPN-là et ils, ils suppriment vos deux comptes. D'accord Ici, moi, je vais créer. et Je vais vous montrer seulement comment créer le compte. Mais je ne veux pas aller au bout. D'accord Voilà. Donc, suivez attentivement ce que je vais montrer. Donc, alors, lorsque la page va s'afficher... Vous aurez maintenant à cliquer ici, d'accord, pour saisir votre adresse mail. Et je vais vous montrer l'exemple rapidement. Donc, après avoir inséré votre adresse mail, vous allez devoir cliquer sur « register, », c'est-à-dire enregistrer, d'accord, et vous allez patienter patienter quelques secondes et il va vous demander de valider le recaptcha d'accord de valider le recaptcha pour, pour prouver que vous n'êtes pas un robot et ce qui va vous présenter ce sont des images que vous allez devoir sélectionner les images là les images le nom d'image qu'il a montré et il vous aura montré dans le fond bleu Donc vous allez devoir les sélectionner pour confirmer que vous n'êtes pas un robot donc après avoir sélectionné ces images, il peut vous montrer euh, les, les images des avions ou des hydravions, euh, les images de camions ou bien de bus, de vélos, de motos, n'importe quel, n'importe lequel. Donc vous sélectionnez les images qui vous aura présenté et vous cliquez sur « check » ou bien « vérifier ». D'accord Si vous demande de refaire un nouveau, une nouvelle fois, faites-le. D'accord Après avoir fait ça, votre compte serait créé. D'accord Donc après que votre compte est créé et vous sera envoyé un email, il vous sera envoyé un email comme celui-ci. Il va vous montrer Et l'email qui vous sera envoyé. C'est dans l'email que vous allez trouver votre mot de passe. D'accord C'est dans l'email là que vous allez trouver votre mot de passe, parce que vous ne pouvez pas créer votre mot de passe vous-même. C'est le site, la plateforme même qui vous génère automatiquement un mot de passe comme chez moi ici voilà voici moi mon mot de passe après ça vous allez maintenant sélectionner votre mot de passe comme ceci et vous le copiez vous retournez maintenant sur la plateforme pour vous connecter d'accord vous mettez votre maintenant vous mettez maintenant votre mot de passe et votre email pour vous connecter encore après que vous êtes maintenant sur votre page d'accueil, vous allez devoir vous connecter. Vous cliquez, là où il y a email pour saisir votre adresse mail. Et ici, vous allez mettre votre mot de passe que vous venez de coller, et que vous venez de copier de l'autre côté. D'accord Après ça, vous allez maintenant cliquer sur S'identifier, ici. Vous cliquez sur ça. Vous attendez. Il doit vous demander de confirmer que vous n'êtes pas sur le Voilà. Donc voilà l'image qui vous sera demandée lorsque vous allez insérer votre adresse pour la première fois. et vous sera demandé de sélectionner l'image. Ici, moi, on me demande de sélectionner cette image-là. Le Hydra Avion. D'accord Donc ce sont des avions qui atterrissent sur l'eau. Voilà, une, voilà, deux, trois, quatre et cinq. vous sélectionnez toutes les images et. Non, oui, non, le nom sera mentionné ici. Et vous cliquez maintenant sur chèque. Vous patientez, Mistake. Donc vous voyez, c'est le mot de passe que je viens de, co de copier tout à l'heure. Vous avez vu, c'est ça qui est ici. D'accord. C'est pourquoi ça a refusé de se connecter. Juste pour vous montrer que le mot de passe ne fonctionne plus. Donc je vais, je vais maintenant coller mon, mon nouveau mot de passe que j'ai déjà copié. Alors. Je viens maintenant, je clique maintenant sur connexion. Maintenant, et cette fois-ci, on me demande de sélectionner un camion. Voilà l'image qui est là. Je prends maintenant. Voilà, 1, 2, 3, 4. Voilà. Maintenant, je vais cliquer sur chèque Ici. chèque Vérifier ». J'attends. Maintenant, ma connexion serait approuvée. Voilà. Avec mon nouveau mot de passe, ma connexion est approuvée. Maintenant, dès que votre connexion est approuvée, que vous êtes connecté sur votre page, vous serez ici. D'accord Maintenant, quand vous allez défiler, oui, je mets, je mets à jour mon nouveau mot de passe. Quand vous allez défiler vers le bas, il vous sera demandé. Vous ne verrez pas eh, cette chose-là. Vous allez voir quelque part où vous sera demandé eh, de vérifier votre mail. D'accord Vous allez cliquer sur « Envoyer ». Un lien pour vérification de mail. Ça sera en bas quelque part ici. En tout cas, dès que vous allez vous connecter pour la première fois sur votre compte, vous allez voir ça, c'est visible. D'accord, vous allez voir ça, c'est visible. Vous allez seulement cliquer sur ça pour que et pour que le, le serveur puisse vous envoyer un email de confirmation. Alors quand il vous envoie, il va vous envoyer. Vous allez cliquer sur le lien et que le lien serait chargé. Quelques secondes après, vous allez voir un email va va, va apparaître sur votre écran. Donc vous allez aller dans votre boîte mail. Et je vais vous montrer l'image et comment dire le mail qu'on va vous envoyer. Ce serait le second mail. Patient que ça s'affiche. Bien voilà, voilà le premier mail là où on vous a montré, là où il y a votre mot de passe. D'accord Maintenant le deuxième mail. Voilà en haut ici. Sur lequel vous devrez cliquer. Après avoir cliqué sur le deuxième mail qu'on va vous envoyer, vous verrez ici, vous cliquez sur vérifier email soit que vous cliquez sur le lien soit que vous cliquez sur le bouton et vous attendez quand ça va se recharger alors votre mail a été vérifié vous revenez maintenant sur la plateforme comme ça et vous allez maintenant vous connecter vous reconnecter d'accord vous allez devoir vous reconnecter avec votre mot de passe maintenant après, avoir, après vous avoir connecté vous allez venir maintenant défiler maintenant venir en bas ici donc au total vous avez 100 euh, vous avez pour puissance 183 vitesse pour puissance d'accord puissance totale donc vous, vous allez partager maintenant cette puissance là sur les 4 et, et crypto que vous voulez miner ici vous voyez au niveau de light coin et, et light beat, moi j'ai mis 7 comme vitesse c'est pourquoi c'est pas rapide parce que je n'ai pas besoin de ça tout de suite et au niveau de bnb j'ai mis 101 D'accord Et ici, au niveau de tronc, j'ai mis 111. Et au niveau du torche, j'ai mis 1. D'accord Maintenant, comment faire Pour activer le, le, le, le minage, vous venez sur le premier que vous voulez commencer par miner. -à si c'est le tronc que vous voulez privilégier, vous allez venir sur le tronc. Vous voyez ce bouton-là cette flèche et ce bouton vert là d'accord vous allez le tirer d'accord vous le tirez pour l'amener devant il va vous montrer l'exemple dès que je clique sur ce bouton vous allez voir ce qui va se passer vous voyez il va diminuer maintenant de 111 à 63 maintenant avant cela il va me demander de confirmer pour confirmer on va m'envoyer les images là, que je dois sélectionner on me demande de sélectionner cet avion-là, hydra avion, -là, Hydravion, voilà son nom. Je sélectionne et je clique maintenant sur vérifier. Automatiquement, vous voyez la vitesse de, de, a passé de 71 à 63. Donc là maintenant, vous allez voir que cette vitesse a été ajoutée certainement quelque part. Eh bien, je vais vérifier rapidement ok voilà ici vous voyez on me dit il y a 11 vitesses qui n'a pas été utilisées d'accord qui sont en utilisation donc quand je viens de diminuer maintenant je vais l'ajouter sur mon je vais l'ajouter sur mon euh, voilà sur dodge ici puisque lui il est à 1 donc je veux tirer, voilà je patiente, maintenant je confirme encore comme d'habitude en sélectionnant les images après ça je clique maintenant sur vérifier ici Je vais aller en haut pour vérifier s'il y a encore voilà j'ai encore 6 puissances inutilisées voilà je vais essayer de l'ajouter encore une fois je défile je vais sur torche je, je tire encore dès que vous tirez un peu ça passe en rouge vous attendez et vous confirmez en sélectionnant les images qui vous sera demandé et après ça vous cliquez sur vérifier comme d'habitude patiente voilà vous voyez le Dodge est passé de 1 à 10 à 10 vitesses je vais voir s'il y a encore une puissance j'ai encore deux puissances non utilisées alors je vais l'ajouter ici ça à dire je vous le montre donc voilà j'ai encore deux puissances non utilisées donc je vais le mettre ici je suis light donc euh, on me demande de sélectionner un hydra avion toujours même chose qu'on m'envoie voilà je vais je vérifier et je confirme. voilà au lieu d'ajouter il a plutôt diminué alors je vais refaire le même scénario est vraiment très délicat dès que vous touchez et vous amène soit devant soit derrière donc j'ai encore quatre vitesses non, non exploitées donc je peux forcément l'exploiter voilà je viens de récupérer encore deux je vais confirmer bien voilà les amis comme la pluie a commencé à être long, c'est pourquoi j'ai mis pause et j'ai fini de distribuer la puissance sur tous mes minages. Ici, maintenant, vous allez voir que je n'ai plus de puissance non exploitée. Donc, c'est zéro maintenant. Donc, vous allez voir, ici, j'ai mis 8 comme puissance. Ici, j'ai mis 102 comme puissance. Ici, j'ai sur 63 comme puissance. Et ici, j'ai mis 10 comme puissance. D'accord Donc, voilà, elle est. 4 crypto-monnaies sont en automatique. Ils sont en train d'être minés automatiquement. Maintenant, vous pouvez réinvestir pour comment on appelle pour amplifier votre minage. En faisant quoi? Vous défilez, arriver ici. Vous voyez ici, on dit réinveste. D'accord? Si je clique sur ce bouton, je devrais réinvestir. En patiente. Voilà, vous voyez, il dit, oups. The mining réinveste à montre. At the currency exchange rate is at lost. Ok, euh, le montant à réinvestir est faible. D'accord, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut attendre lorsque vous allez atteindre, attendre, euh, comment dire, lorsque vous allez atteindre un maximum possible, vous pouvez réinvestir. Parce que ce matin, j'ai déjà réinvesti le tronc. D'accord, j'ai réinvesti aussi le doge. C'est pourquoi la vitesse est rapide. Donc, je vais essayer de réinvestir pour voir si ça va accepter. Si je réinvestis le tronc pour voir. Non, toujours. Il me faut au moins 30 pour pouvoir réinvestir. Donc, voilà comment miner ces quatre crypto-monnaies simultanément et comment faire le réinvestissement. Maintenant, comment gagner plus? Ici, vous voyez ici, c'est écrit affiliation, c'est-à-dire affilié. Vous allez cliquer ici. Vous cliquez ici, vous attendez que ça s'affiche. Alors, vous défilez pour aller jusqu'en bas. Voilà, ici, voilà votre lien d'affiliation. C'est ce lien-là que vous allez trouver dans la description et dans mon canal Telegram. D'accord Vous allez pouvoir copier ça. D'accord Vous cliquez ici comme ça et votre lien est copié. Vous cliquez sur le bouton jaune là et votre lien est copié. Vous allez le partager avec vos amis, vos proches. Et eux aussi vont commencer par miner. Maintenant, vous allez gagner des pourcentages sur leur minage. D'accord D'accord. Si vous voulez savoir plus, il vous suffit seulement de lire et les, les, les présentations, de bonus de minage et D'accord suffisamment de lit et vous allez tout comprendre. D'accord. Ok. Merci beaucoup. La vidéo a commencé pas être trop long donc je vais m'arrêter là. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Activez la cloche de notification. Laissez-moi un pouce bleu si vous avez des problèmes et à vous connecter ou à vous inscrire. Laissez-moi dans les commentaires ou dans mon canal Telegram et je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci et à très bientôt.